Bonjour, bonsoir chers internautes. Ici, c'est sur le grand maître du Bénin, comme vous-même vous le savez. Je suis là pour vous démontrer comment ça se passe, le travail de portefeuille. Comme je vous le dit, ce portefeuille, c'est produit en euros. Voilà, regardez bien avec vos yeux sur le grand maître C'est un travail que je sais faire et je fais ça à plusieurs personnes. Et aujourd'hui, maintenant, il y a plusieurs en sur les réseaux sociaux, sur Internet. Qui entendent des gens, déjà des gens. J'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont raconté cette histoire. Mais avec leur courage et avec leur confiance, ils ont eu la satisfaction de vivre. Mes frères et sœurs, mes enfants, je suis là pour vous démontrer. Regardez bien avec vos yeux. Ce travail que les enfants. Et vous tous qui sont déjà anarqués, et les personnes qui ne sont pas d'accord en faites c'est me contacter. Même la personne qui sont déjà annaquée, il n'a qu'à voir, il n'a qu'à encore tenter sa chance. C'est le maître à du Bénin, je sais faire mon travail et je n'amuse pas avec mon travail. C'est un travail que je sais faire. Regardez bien comme vous-même vous le faites. Ceux qui sont déjà trouvé la eux-mêmes le savent. Regardez bien. Regardez bien comment le porte selon sera produit. Regardez bien avec vos yeux. Bientôt maintenant, je vais ouvrir devant vous. Regardez. On présente aux génies. Les génies vont vous démontrer. Les génies vont vous démontrer. Voilà. Regardez bien. Le travail, c'est un travail que vous savez faire. Mes jeunes hommes, mes enfants. N'avez pas peur, faites-moi contacter simplement. Regardez avec vos yeux, regardez, voyez, regardez comment ça va se passer. Quand je vais ouvrir. Voilà, regardez bien. Vous allez voir. Voilà les héros, comme vous-même voulez. Voilà, sans que, que ça a été produit, ce sont les vrais billets d'héros. Rien que des héros. Regardez, regardez bien. Comme vous-même voulez faire le travail. Je le maître rasé du bien je ne s'amuse pas, je ne s'amuse pas avec mon travail. Je suis fier de mon travail, je suis fier de mes gêner, comme vous me voulez regardez. Voilà, voilà, voilà, vous voyez, voilà la bédéro, voilà, c'est ça qui est là, donc c'est ça, c'est ça qui est là.